Je m'appelle Yvan Détraze, je suis architecte et je suis directeur du collectif euh, Bruit du Frigo qui est installé euh, à Bordeaux. Et donc, Bruit du Frigo, c'est un groupe qui réunit euh, des gens de disciplines variées architecte, urbaniste, euh, paysagistes, mais aussi constructeurs, euh, cuisiniers, artistes. Et donc, on travaille à inventer euh, des projets urbains. Euh, un petit peu alternatif par rapport à, à la manière classique, ordinaire de penser de, et de faire la ville, et qui consiste à imaginer des projets qui impliquent la population et les usagers dans à la fois la définition des projets qui les concernent au quotidien pour leur quartier, mais aussi dans la fabrication de ces projets à travers des chantiers participatifs, et également l'activation des espaces qu'on qu imagine avec eux à travers des événements et des et des actions diverses. La plupart de nos projets euh, comportent une dimension euh, nature-paysage. Euh, on, on essaie toujours d'ouvrir un, enfin, un peu de nouveaux espaces de la ville euh, dans des endroits un peu insoupçonnés, un peu oubliés et souvent ces espaces sont des espaces euh, qui ont été euh, repris euh, par la nature. Euh, et l'idée c'est de, de venir réoccuper ces endroits, non pas pour les transformer mais pour accompagner ces processus naturels et par des interventions légères qui peuvent être éphémères ou qui peuvent être pérennes, euh, de venir euh, inventer une, une, voilà, une nouvelle manière de penser l'espace public, d'aménager l'espace public où on est un peu à mi-chemin entre euh, du, na-, enfin, du naturel brut, un peu sauvage, parfois de la friche et puis euh, des choses plus construites, plus aménagées et On essaie voilà, de, de, de définir euh, euh, voilà, de, de ce que, que pourraient être de nouveaux espaces publics un petit peu hybrides entre, euh, entre des processus naturels qu'on laisse faire et puis euh, des processus euh, plus euh, d'auto-construction, de, de, euh, plus euh, d'aménagement, euh, parfois un peu plus classique, euh, voilà, qu'on essaie d'articuler, de, de marier avec euh, ces, ces espaces de nature. Le projet des refuges périurbains c'est un projet qu'on pourrait qualifier d'équipement culturel à l'échelle d'une métropole, donc à Bordeaux, et qui se compose à la fois d'un sentier pédestre de randonnée qui s'appelle le sentier des terres communes, qui fait 300 km et qui permet de parcourir la, la diversité euh, des paysages périurbains euh, qui, qui existent dans cette ville. Donc euh, à la fois des espaces sauvages de nature, mais aussi des espaces euh, aménagés, urbanisés, des zones pavillonnaires, des zones commerciales, des infrastructures routières, des ponts, voilà. Et euh, donc un sentier et, euh, et des refuges, donc des objets euh, entre micro-architecture, entre œuvres d'art euh, habitables euh, qui viennent jalonner ces, euh, ce sentier et permettre aux gens d'aller de, découvrir des situations complètement inédites, complètement euh, insoupçonnées, inattendues euh, dans leur propre ville. Euh, donc en occupant euh, ces œuvres pour euh, l'instant d'une nuit, euh, de manière gratuite euh, et en passant, euh, voilà en, en vivant une expérience complètement, euh, complètement inédite, complètement décalée euh, d'une nuit euh, au milieu, de, au milieu de la nature, mais également au milieu de la ville et, euh, et par là même d'inciter la personne, les personnes à, à, à revenir pour arpenter, pour marcher sur, ces, sur tous ces sentiers et découvrir tous ces espaces.